Je vais juste dire deux, et je vais juste, attendez, je vais vous montrer. J'ai pris, parce que hier j'ai fait juste un clin d'oeil comme ça. On dit non, il faut bien lire, euh, il faut bien lire, euh, voilà, voilà, voilà le rapport d'amnistie international, voilà le rapport, voilà. Ça c'est, regardez le rapport d'amnistie, voilà le rapport d'amnistie international, voilà. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait le rapport sur la Guinée seulement. Ils ont fait le rapport annuel, voilà, sur la situation des droits de, droit de l'homme. Donc, juste, là, gens-là sont venus réécrire, dire ce que nous disons en longueur, comme ce que les Américains ont fait. Mais cette fois-ci, avec des preuves, parce que eux-là, quand ils font des rapports comme ça, ils documentent et puis ils gardent. Parce que beaucoup parmi ces gens-là seront devant des juges que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'international. Voilà, ça c'est le travail fondamental d'amnistie. Parce que, Ibrahim, comment vas-tu Merci beaucoup. C'est le travail d'amnistie internationale. Voilà, ces documents-là sont dans toutes les institutions. Demandez à beaucoup de personnes qui aiment, ou bien qui travaillent dans les ONG souvent. Quand les ONG veulent intervenir dans un État, ils ont souvent recours à certaines données, certaines informations sur le pays. Et quand les ONG veulent intervenir, ou bien les, les organisations internationales veulent investir dans un pays, ils regardent ces rapports-là. Ce sont ces rapports-là, ils ramassent ces multitudes de rapports. Ils entrent dans les bases de données. Et puis, à, par rapport, ou bien pendant des séminaires de formation, il est question de décider est-ce qu'on peut aller investir dans ce pays étant donné, voilà, voilà, voici, voici, voici, voici. Et ceux qui sont démocrates là, ceux qui sont stratégiques, ceux qui sont stricts, ils disent net non. C'est comme ça ça se passe. Donc Amnesty dit, je vais juste en deux mots. Attendez. Attendez, donnez-moi une minute, voilà. Ça y est là, non, attendez. Amnesty International a publié mardi, je vais lire, pour que je vais lire, Amnesty International a publié mardi son rapport 2022-2023. sur la situation des droits fondamentaux dans le monde entier en Guinée. L'organisation a dénoncé les violations des droits à la liberté d'expression. Vous savez, nous insistons sur ça. Le droit à la liberté d'expression. Parce que quand tu parles, tu vas en prison. Voilà. Et d'expression, d'association, d'association et de réunion pacifique sous le règne de Mamadi Doumbouya, président du comité national de rassemblement, le CNRD. Voilà. Je vais résumer. Okay. Les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion ont été bafouillés. Des membres de la société civile qui avaient critiqué la période de transition politique ont été arbitrairement arrêtés et placés en détention. Vous comprenez, non Plusieurs personnes ont été tuées par des membres des forces de défense et de sécurité, surtout les forces spéciales. Et l'unité du bataille, du bataille autonome des troupes aéroportées, alors qu'elle participait à des manifestations pacifiques. Le procès du massacre du 28 septembre a débuté 13 ans après les faits. Cette année encore, des victimes de violences sexuelles se sont vues refuser les soins médicaux et psychologiques dont elles avaient besoin et étaient confrontées à des obstacles entre parenthèses, les militaires, policiers, chantants dans leur quête de justice. Voilà. Donc, voilà ce que nous disons tous les jours. Et c'est ce qui est écrit, si je vais terminer, en octobre, le Comité national, le CNRD, qui a pris le pouvoir à la suite du coup d'État, sanglant du 5... Voilà, il, même il disait, le coup d'État sanglant du 5 septembre 2021, c'est accordé avec la CEDAO, sur une période de transition de deux ans, afin de restaurer l'ordre constitutionnel, qui n'est pas en vue. Merci. Voilà, qui n'est pas en vue. La date marquant le début de cette transition faisait toute par l'objet de débat. Voilà. C'est-à-dire jusque-là, la date-là, fait l'objet de débat. Jusque-là, nous sommes en train de partir dans deux ans du CNRD. La date d'abord, la transition n'est pas trouvée. Et qu'on nous dit de se taire. Bon, le rapport est là. Voilà. On dit, le 8 août, les autorités ont dissous le Front National pour défendre le congo, Une coalition d'organisations de la société civile et des partis politiques qui ont réclamé le retour à, le retour à l'ordre constitutionnel. La haute, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré le 15 août que de telles actions pourraient constituer des violations des droits à la liberté d'association et de réunion pacifique et demander aux autorités de revenir sur cette décision. Voilà. Ça, Djamila, comment vas-tu Ça, c'est Amnesty International. Donc, voilà, ramasser ce que nous disons en longueur de journée. Quand je m'adresse à ces partis politiques, à ces associations, à toutes ces organisations de la société civile, vraiment, c'est de vous faire comprendre que voilà, Amnesty même, qui est une organisation qui s'occupe de la société civile, des droits de l'homme et autres, dit devant nous que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas en vue. C'est-à-dire on ne voit aucun chemin entre Dieu et vous aujourd'hui. Mettez les cœurs, mettez assez de s'il vous va me comment vas-tu Il n'y a pas de programme. Demandez au MATAP, demandez à Mori Quels sont les programmes du ministère de l'administration du territoire Aujourd'hui, Mori est en train de choisir quoi Il est en train de choisir les maires, cest est en train de désigner les remplaçants des maires élus tout son souci. Et le remplaçant de ses mères être ses camarades, ses copains, ou bien des amis, et frères des membres du Dieu. Vous comprenez? Donc, oui, Allah dit ça va. Je sais que je voudrais vous dire. Oh, attendez. Excusez-moi. merci. Vous voyez. Vous voyez. Donc quand vous regardez, demain le matin aujourd'hui le seul travail. Il a dit à Kaloub, il l'a fait. Moussa Kaba merci beaucoup, il y a été. Non. Ça dit non pas bayaté, kaba folie et il a été. Non Mais regardez aujourd'hui quel est le travail qui est fait. Barameiro. Quand quand y a madame manifestation de Kankan. Moi je soutiens Cancan. Ce -Can. que les jeunes de Cancan, -Can, la population de Cancan -Can a dit là, franchement ni à la je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux. tu peux continuer à insulter mon frère. J'espère que tu peux aller boire de l'eau. Voilà. Tu comprends. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux, petit. Voilà. Attendez, tu peux encore dire que tu n'es pas d'accord. Est-ce que vous voyez et Chanteur comment vas-tu mon frère Donc, ce que Cancan dit là, c'est une réalité. Regardez aujourd'hui l'objectif. Cancan, tellement que Cancan est chaud, Cancan est déterminé, les jeunes de Cancan ont compris. Parce que je dis, c'est des gens qui sont partis mentir. C'est ça, mes maladie, actumodon, il faut le laisser. Merci maman, c'est jean Regardez Kankan. Kankan, avec tout ce qui se passe, ils disent maintenant, « A les cafons, Que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. »« Que le pouvoir a quitté le salon pour la chambre. » C'est les gens qui ont dit ça, c'est-à-dire hein? des ministres qui ont travaillé, des gens qui ont travaillé avec nous, qui n'ont jamais aimé qui n'ont jamais aimé le post-Safaco, qui n'ont jamais aimé le RPG, qui n'ont jamais aimé ce pays. Bande de voleurs. Ils sont allés dire à Cancan, quand il y a eu le coup d'État, hein? « pour donner des explications comme ça. » Aujourd'hui, la capitale régionale, j'ai dit Cancan, la deuxième, ça dit la deuxième ville, Cancan a compris, mais ce que j'ai aimé dans tout ce que Cancan a dit, c'est ce qu'ils ont dit ce matin. Cancan dit, que tout ce qu'au moins tout ce que le professeur avait prévu, ce qui était prévu, parce que ce qui était prévu là, était visible, tous hein, les projets concernant Cancan avaient commencé. Mais à Bevrala l'or. Donc Agni Dabaya Baro, laissons tous les détails là. D'où Nani Mandé Neba, Dumbuya Koute Mandéba, faites, Alpha Kondé, quand le ni même Cancan ou le marché pas, Parce que ceux qui travaillent dans ces projets-là ne travaillent plus. Ils sont au chômage. Dabaya Dabayab, allons la grande gueule dedans, la bouche dedans, enlevons ça. Aïbara ou d'amayana projet là-bas. Tous les contrats ont été déjà financés. Moi j'aime ça. Tous les contrats ont été déjà financés. Ce que j'ai aimé dans la gouvernance de Prof. Afakone, quand un projet est financé là, le montant est dit et puis est mis à la place publique. Donc les kankankala, Aïkalon, Aïkalon, ils connaissent. La petite briqueterie, Mentre ou d'aéroport, Fembe, Aïkalon. Et ils ont dit, remettez-nous les projets. Bara, Allez, à Blanoro, mais nous Et je pense que d'autres villes vont enchaîner comme ça. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Regardez aujourd'hui, est-ce que quand Benito vous dit que les gens n'ont pas l'intention de quitter le pouvoir, regardez un exemple. Le projet, je dis bien merci, mettez le cœur. Les le projets concernant les aérodromes là. Est-ce que aller faire un aérodrome est objectif un objectif aujourd'hui d'un poutiste Regardez aujourd'hui le, le, le Burkina. L'objectif de Ibrahim, -Ibra Traoré, c'est faire les, les, les, les, les corps. Ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas de compagnie, ils n'ont aucun appareil. Si Ibrahim a travaillé, dit, « Bon, je vais faire les aérodromes des capitales régionales. »« S'il vous plaît, mon beau, comment va-t-il C'est un objectif, ça. Faire les, faire les aérodromes et autres, là. Regardez un objectif qui nous a échoué, Qui a échoué, du moins. Qui nous a échappé. je voulais dire. Regardez les stades. Nous avons perdu la Coupe d'Afrique. L'organisation de la Coupe d'Afrique a par manque d'objectifs. Donc, yo, ils ont l'argent... Ils ont l'argent pour faire les aérodromes, des aérodromes, de Cancan et de l'abbaye. Ils ont l'argent pour faire les aérodromes, des aérodromes. Ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas d'appareil. Et pourtant, la Coupe d'Afrique a été donnée pour organiser. La Coupe d'Afrique a, a beaucoup de bénéfices pour un pays. Ce n'est pas sur le plan football seulement. Le commerce, les activités, les hôtels, les rencontres, le business. Allez-y demander ceux qui voyagent pour les compétitions. là. Demandez-leur. Il faut aller les demander. Des autres pays bénéficient de l'organisation d'une coupe d'âge. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez le stade Flamba 9 de, de Boaké, le stade de la paix. À la base, d'un stade Loma. Maintenant, ils n'ont pas pu trouver de l'argent pour faire, pour faire les stades. C'est pour aller faire les, les aérodromes et autres là. Conco est mort quand les gens n'ont même pas à manger. Vous aussi, quand les gens font des activités comme ça là, vous pensez qu'ils veulent quitter le pouvoir? Vous pensez qu'il veut quitter le pouvoir Moi, mon, notre, notre, notre euh, club, je, euh, les aigles finissent hier. Là. Vous avez vu, c'est comme ça que je, je suis allé. On suivait, le, les aigles ont gagné hier. Les aigles, aigles finissent. Mais allez-y voir. Même si ce n'est pas comparé l'Amérique, comparé à les États-Unis à la Guinée. Mais toute ça, c'est l'objectif. Il y a un objectif. Il y a un jeu, quand tu joues le ticket, il y a un rabais de 10%, de 20% pour encourager les gens. C'est un problème d'objectif. Un problème d'objectif. Voilà comment ils sont, arriv ils sont arrivés à Cancan. -Can. Demandez à Goumou et à Maravou, ils se sont limités. Ils se sont limités à, à, à, à l'aérogarde là-bas. Ils n'ont pas osé partir. Vous êtes en train de faire les... Est-ce que les Guinéens d'abord ont les moyens pour payer un, un taxi de zérecro de conakry un trajet très long, Zéro de cancan Demandez aux gens... Aujourd'hui, les gens nous calculent plus pour aller saluer les familles. Les Guinéens se proncent, ils ont peur qu'un parent tombe malade à Cancan, un parent tombe malade à Zérokoïse à, à Konakri. Ils ont peur. Merci beaucoup, Tamba Merci mon frère Champion. Les gens qui n'ont pas, n'ont pas les moyens pour payer un transport, pour aller jusqu'à Cancan. Vous faites les aéroblements, c'est pour quel avion? Où sont les appareils Où sont les appareils hein? Des gens qui n'ont pas d'objectif. Bientôt, les manifestations vont recommencer. Bientôt. Parce que, ce que vous appelez les rencontres entre les Sages et la Troïka, ça, ça a échoué. Moi, je vous dis que ça a échoué. Ça a échoué. Le gars est en train de se réarmer. Il est en train de se rééquiper. Pas en armes, mais en, en, dit en armes. Cela veut dire quoi? D'abord, moi, je me dis, il n'y a, a, a que deux objectifs. On fait ce qu'il veut, ou bien nous imposer Lui -même, il nous impose un président. Lui-même, il l'a dit à Malinke, au premier force spéciale, avant de l'imiter, il les a dit C'est moi qui ai réussi à déloser le vieux. Donc, on fait ce que je veux, ou bien à n'y Hein Regardez, regardez ce que l'autre, la dame a dit, la dame. A... Tellement que, eh, ils ont trop de foutaises dans leur dit. Ils ont trop de fou dans leur des classes, j'ai dit, c on, non seulement ils sont une gente, mais je vous dis, comme tout ce que tout le monde dit, le monde entier n'a jamais vu une gente arrogante plus que cette gente. Ils sont tellement arrogants, regardez une dame d'abord qui vient passer à côté de son interrogatoire devant le, le fameux CNT. Ah c'est ça même Thierno Barreau. mon frère, c'est pour faire le trafic, Merci. Tiens, non, j'ai compris. Vraiment. Le... J'ai oublié même le, le côté drogue. C'est pour... pour... ça, même, Tiens, non, Toi, tu as tout compris. Regardez l'arrogance des gens là. Tellement qu'ils sont arrogants. Regardez ce que la dame dit. Je ne suis pas en train de l'accuser. Hein. Je ne suis pas en train. Regardez ça, c'est d'affaires Regardez là. Hein. Vous savez, hier, elle dit que, que le prix du poisson, non, la rareté du poisson sur le marché guinéen là, est due. À l'augmentation de la population. Nous n'allons pas revenir sur ça. Entre Dieu et vous, combien d'enfants sont nés ap après 5 septembre? Donc, les enfants-là auront, j'ai dit, les enfants-là auront quel âge? Eh, Doukara comment vas-tu? Eh, Dukara, respect à toi. Eh là, chapeau pour toi, Dukara. David Dukara, respect à toi. Les enfants, Robin, merci. Dukara, ça va? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, la famille. Voilà. Regardez. La dame dit que la dame, la dame d'affaires, une ministre, une ministre, une dame qui dit devant le monde entier que la rareté du poisson sur le marché est due à l'augmentation de la population, et vous aussi. Donc comme ça a fait tellement d'écho, ce matin elle tape fort, elle dit que les marieuses vont payer l'argent, c'est-à-dire ceux qui sont, ils vont payer l'argent. Il y a des taxes et des primes et autres à payer. C'est-à-dire, elles vont payer. Voilà, voilà, je ne suis pas en train de l'accuser. Voilà. Charlotte Dafé, les mariées peuvent raconter. Regardez l'arrogance. Ok, n'a ok. Douane et non, nom C'est Douane les gallos sont 20. Si c'était les bas, je connais les bas. Voilà. Faire le bas, 90% des bas, là, ne sont pas en jeu. On habite on va Les bas sont très bien. Non. Les marieuses peuvent vous raconter ce qu'elles veulent, mais elles vont rembourser. Non? Les marieuses peuvent vous raconter ce qu'elles veulent, mais elles vont rembourser. C'est ce qu'elles trouvent à dire. Quand je disais que de maman aujourd'hui souffre, moi là j'étais à Cameroun, au quartier Cameroun. Moi, je connais beaucoup de dames qui quittaient Cameroun, là, pour aller jusqu'à 36, prendre le, une marchandise, des tas de feuilles de, de, de, de, de, de manœuvre et autres, là, revendre sur place, et puis avoir un peu d'intérêt dessus, venir préparer pour nous, les hommes mariés. Ou bien pour les hommes mariés. Nos mamans là, ne gagnent plus cette activité-là. Allergie, ceux qui sont à, à, au niveau de, de la mer là, ceux qui sont au bord de la mer, demandez quand vous voyez les, les femmes là marquer un bon 7 4 heures du matin, les femmes là sont devant les, les, les, les pirogues et autres là pour voir s'ils peuvent avoir un peu de poisson pour venir étaler devant, vendre et puis avoir un peu. Combien, combien là-dessus Demandez combien les mamans là gagnent là-dessus Ils prennent le poisson, les petits... Il y avait ces activités-là. Alpha Conde avait mis, Dr Cazor avait développé dans beaucoup de preuves, de carrière, Koya, beaucoup d'activités comme ça. Mais où sont ces activités aujourd'hui? Les mamans ne trouvent plus ces activités. L'arrogante la vient me autre chose. Hein? Non. C'est-à-dire, euh, sincèrement, des fois, là, quand je vois certains, j'ai envie de pleurer. Pleurer fort. Regardez Makalé. Si vous ne savez pas. Makalé, je ne suis pas en train de l'accuser. Heureusement, Média Guinée a rappelé, oui, Média Guinée a parfaitement raison. La dame-là, la voilà. Vous avez la dame-là La dame-là, c'est une marchande d'esprit. C'est une vendeuse d'esprit, la dame-là, Makalé. Je vous le jure, c'est la femme la plus dangereuse du monde. C'est-à-dire la femme-là travaille en fonction du temps, d'humeur, de la position. La femme-là, je vous le jure, je me rappelle, je me souviens, j'étais directeur en ce temps, lorsqu'il y a eu des événements de 28 septembre, elle a été payée par le CNRT pour aller défendre. C'était la première personne avec une petite commission là, pour aller au Nigeria, pour blaguer les gens qu'il n'y a pas eu de viol de femme. Et en femme, merde Elle était femme et puis mère. Ma lorsque... Moi, je me rappelle mon oncle, quand mon oncle l'a écouté. Je me rappelle, hein, mon, oncle, elle venait, euh, mon oncle venait chez nous à Cameroun, là-bas. Là. Il dit, il dit, guinée Magarou non, c'est ce qu'elle a dit, mon oncle a dit en Soussou. Elle a dit Guinée Magao. Eh, dit Guinée, je ne comprenais pas beaucoup comme ça le Soussou. Elle, elle a expliqué ça à ma, à ma maman. Elle a dit Guinée Magao. Dis Guinée Magao, dis Guinée Magao. Elle est partie à Abuja pour dire qu'il n'y a pas eu de viol. Qu'il n'y a pas eu de viol, hein. Et ce sont des femmes. des femmes, même les militaires qui ont été la balle ont dit qu'il y a eu viol. C'est-à-dire les militaires même ont dit qu'il y a eu viol. Merci beaucoup, Barikaba. Barikaba. Des femmes qui ont été là-bas, on... eh non, les militaires même qui, ont... qui étaient là-bas, nous ont dit qu'il y a eu viol. Maintenant, trois femmes qui disent qu'elles n'étaient pas au stade, hein? mais les militaires qui ont participé aux événements du 28 septembre, beaucoup ont dit, Aïna trop. C'est ce qui se disait dans les deux jours-là. Biri, toi, elle est en ce temps. En ce moment, elle était à Abuja pour dire qu'il n'y a pas eu de viol. Et puis cette femme-là qu'on prend, on, on met devant la commission de facilitation d'elle. Hein? Et tout le monde connaît aussi sa relation, tellement qu'elle voulait profiter de Sidia. Moi, je connais ça. Je n'aime pas parler de sa vie privée. Étant mariée. Elle sortait bel et bien avec Sidia Touré, c'était son copain. Tout le monde connaissait ça, c'était son amant. Je n'aime pas monter, sinon, lorsqu'on avait commencé les événements là, je me rappelle, lorsque la, avant la campagne, il y a une dame qui m'a envoyé, une dame très proche d'elle, qui m'a envoyé des photos d'elle, avec Sidia, des photos, je vous dis, le, si moi je mets ça là, c'est que c'est fini pour elle. Mais ce sont ses amis morts, c'est à cause j'ai refusé en ce temps-là, c'était très chaud. En ce temps-là, c'était très très chaud, cette dame-là, très chaud entre nous, parce qu'elle épinglait le R.P.G., attaquait le processus et lançait des piques. Je vous dis, si vous voyez celle-là, je n'imaginais pas, hein. On m'a dit ah faut today excusez je vais t'envoyer des voilà je vais t'envoyer des photos et des trucs là ya voilà je suis sa depuis le lycée Mutanara Moutan a photo photos 5 photos ça est dans l'appareil là moi aussi, même, je, comme euh, ma fille ne connaît pas d'abord comment enlever les mots de passe des, des iPhones, c'est ça. Sinon, elle, quand tu enlèves la tête, manipule le téléphone. À cause ça, là je, souvent, là, je prends mes téléphones, je les mets en haut comme ça. Est-ce que vous comprenez Donc, voilà des gens qu'on a mis devant de nous organiser. Est-ce que vous pouvez faire confiance à des femmes comme ça Je les cite comme ça, hein? je prends beaucoup d'exemples. Thank you, Big Brother, United States of America. Thank you, thank you, Big Brother. Thank you so much, United States. Thank you. Vous comprenez Donc, au peuple Guinée, réveillez-vous. Pourquoi je parle de cette dame-là C'est que cette dame-là lance des pics au RPG arc-en-ciel. Cette dame-là, elle lance des pics au RPG. Mais nous, nous connaissons son mari. je connais son mari. Quand d'autres me disent que son mari n'est pas du même avis qu'elle je dis le contraire. On dit non, son mari n'est pas du même avis qu'elle. C'est faux. Quand une... Moi, je dis c'est faux. Ce qui était entre son mari et Alpha, Tout le monde... il n'y a pas ce qu'Alpha qu'on n'a pas fait pour son mari. Mais je me limite là. Donc, cher Guinéens, je voudrais m'adresser pour résumer Il est temps que nous l'avions. J'ai dit il est temps Regardez la banque centrale. Je ferai un direct. Regardez la banque centrale. Vous avez la, voilà la banque centrale. Ça, c'est la banque centrale. Le BCRG. Le, voilà la note circulaire. Hein. C'est une dame qui m'a envoyé au niveau de la Banque centrale. Voilà la banque centrale. Mais c'est un peu long. On dit la Banque centrale, la République de Guinée, informe l'ensemble de la population que l'opération de. Démonétisation des billets de 10 000 série 2012 enclenchée le lundi 2 mai 2022 sera définitivement close le 30 juin 2023 à minuit. À compter de cette date, ces billets perdront leur pouvoir libératoire, libératoire ainsi que leur cours légal sur toute l'éternité internationale. Cependant, la Banque centrale porte à la connaissance des agents économiques qui détiennent encore ces billets qui pourront les échanger dans les guichets spéciaux qui seront ouverts à compter du lundi 3 avril 2023, donc, euh, dans toutes les agences de la BCRG et des banques commerciales à Conakry, ainsi qu'à l'intérieur. Ça, c'est la planche la planche à billets qui commence comme ça. La planche à billets. Voilà, moi, je ne suis pas économiste. Mais il y a mon papa chéri à moi, qu'on appelle Oye Gilavogi, qui est venu donner les cours il a commencé à travailler à l'âge de 26 ans. Il a été comptable d'une, d'une, euh, ça? D'un projet international. À l'âge de 26 ans. Il est venu avec son argent pour travailler avec le poste. Il n'a pas C'est-à-dire, voilà des personnes. C'est ce que je disais. Si vous mettez nos cadres là devant un vrai juge, devant un vrai tribunal nos cadres là vont vous manger un à un. Je vous ai tout le temps dit ça. Docteur Kassouliba. Dieu dit Docteur Kasoriba. Euh, je ne parlerai pas de mon professeur, Docteur Diani. Il peut vous manger en des détails. Voilà. Merci beaucoup. Euh, euh, Bora madame, mon big up, mon médalutar. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci pour les 500 étoiles. Merci beaucoup. Respect. Vraiment grand. Tu, tu m'honores. Merci pour tout. Merci. Hein? Tu sécurises ma page, mon frère. Merci. Merci pour les 500 étoiles. Respect à toi. Donc, c'est ça. La Banque Centrale de la République de Guinée va fermer les... Maintenant, ils vont sortir de nouvelles coupures. C'est pas parce que les 10 000 billets de 2012 là vont partir. C'est parce que déjà, ils sont en train de tout faire pour sortir d'autres billets. Ceux qui connaissent l'économie là, vraiment, ils vont nous enseigner un jour là, ce qui concerne les planches à billets. Nous rentrons dans nous Parce que la monnaie a perdu sa valeur. Le franc guinéen a perdu sa valeur. Aujourd'hui, là, il n'y a, a pas de devise sur le marché. Demandez les commerçants qui veulent acheter les marchandises à l'étranger. Il n'y a pas de devise. Même si les gens ont les devises, là, ils ne donnent pas. Ils ne vont pas donner. Peuple de Guinée, il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous récupérez notre pays. M'en Comment va tout le monde merci. merci. Il est temps. Donc je vais devoir vous laisser ici, vous rappelez encore une fois que Amnesty International a raison. Voilà, tous ce qu'ils ont dit là, nous le disons merci. Nous le disons merci pour le soutien au peuple de Guinée. Et nous demandons encore une fois, j'ai vu les. Euh, euh, Kounduro m'a envoyé le logo du t de Phonique Mangue. Tous ceux qui en ont les moyens les possibilités acheter les t-shirts de Founi Kébangé. Voilà, parce que sa femme aujourd'hui n'a rien à manger, sa femme aujourd'hui n'a rien, sa femme n'a absolument rien. Oui, c'est vrai, le combat, il y a plusieurs façons d'aider quelqu'un. Aujourd'hui, ils ont besoin de payer leurs avocats, ils ont besoin d'assister, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses, je ne rentre pas dans tous les détails. Donc nous, nous demandons aux personnes d'acheter les t-shirts où se trouve le logo de fourniquet mangue, les tésors de déjà déjà confectionné, c'est pour apporter un soutien à sa femme, à sa famille. Aujourd'hui, vous savez, le monsieur n'a pas pu enterrer sa maman. Ceux qui ont la mémoire courte là, on te dit que tu vis dans la même vie, tu ne peux pas enterrer ta maman. Ou parce que seulement quelqu'un ne veut pas te voir dehors. Mettez-vous à la place de fourniquet mangue. Nous avons combattu fourniquet mangue, ça c'est dans le cadre politique. Mais dans le cadre social, Non. Voilà, il fait exprès. Vous comprenez Donc, oh, pardon, j'ai vu ça là, j'étais très touché. Et je demande à tout un chacun, ceux qui en auront les moins, vraiment, d'aider cette bonne. -dire ceux qui sont à côté d'elle. Voilà. mais nous ne nous dirons pas ce que nous allons faire. Ce n'est pas important. Mais ce que vous pouvez faire, faites-le. Merci à tout le monde. En tout cas, notre pays aujourd'hui à terre. Voilà, notre paix à terre. Et moi, je de demande aux marieuses, là, de refuser de payer l'argent. Vous, les mamans, là, les tantes, là, les sœurs, là, vous qui avez l'argent qui a été donné au temps du professeur Fakoné. Parce que l'argent dont on parle comme ça, c'est pas l'argent que vous avez reçu d'elle. Ce sont des financements, des petites témoignages, des lettres données par l'État. Voilà, nous, nous savons très bien d'où, où quitter cet argent-là. Le professeur Fakone prenait son fonds de souveraineté, là, aider les femmes. C'est dans ça, là, il vous faisait des cadeaux. Voilà. Donc, il a mis des petits témoins pour vous donner. L'argent-là, il te donne depuis autant de postes à quoi de restituer. Est-ce que c'est un état normal? Est-ce que c'est un régime légal? Non. Vous savez qu'ils sont dans l'illégalité. Et vous avez vu, les Américains ont mis une puce dans le curseur. Une banque internationale qui va mettre un dollar en Guinée paiera le prix. Voilà. Voilà. Parce que tout l'argent qui va en afrique la, la plupart passe par les banques américaines. En tout cas, ça doit être certifié par beaucoup de banques américaines. Voilà. Ceux qui ont la mémoire courte là, vous allez réfléchir mille fois avant de faire des conneries comme ça là. Donc portez-vous très bien. Les marieuses là, je le dis, dites à Charlotte Daffy, incompétentes, illettrées. Elle est partie attaquer les fonctionnaires, oui, voilà. Elle est partie attaquer les fonctionnaires, dire que, que l'État a employé des cadres qui ne savent même pas, qui connaissent même pas l'ordinateur, je peux dire comme ça, qui savent même pas ouvrir un ordinateur, allumer un ordinateur. Ça c'est vos problèmes, c'est vos conneries. Ça là, tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Parce que tu es en train d'attaquer ceux qui les ont recrutés. Toi, tu ne sais pas que les membres de Seigneur de la Sakin a envoyé quelqu'un pour qu'il soit recruté avec des pourcentages. Il faut faire beaucoup attention. Il hein. faut faire beaucoup attention, madame. Il faut faire attention. Hein. Tous les fonctionnaires que toi, tu as reçus là. Parce que toi, tu n'étais pas ministre là-bas. Hein. On t'a envoyé, on t'a transporté. Tu es venu descendre là-bas là. Tu le sais très bien. Voilà. Et tu sais, toi-même, tu parles des autres là. Comment tu as été recruté. C'est le ramadan là, je n'ai pas envie de parler. Sinon, on m'a expliqué comment tu as été recruté, on m'a expliqué comment tu es arrivé là-bas. C'est le ramadan, sinon j'allais dire comment, j'allais expliquer. Toi, tu sais attaquer les autres, mais toi là, trois dames là et des toi, dame d'affaires, salote d'affaires, tu sais comment tu es arrivé à ce poste-là. Tu le sais très bien. Il y a toi, il y a la chef de cabinet là qui a fermé sa boutique à Paris pour être, venir être chef de cabinet. Elle vendait hein, en France, elle avait une boutique là-bas, là. elle vendait les trucs d'enfants là, Devenir chef de cabinet, je laisse tomber ça.